Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope euh, de la semaine du lundi 25 janvier 2021. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel à partir de ce lundi 25 janvier 2021 Commençons dans l'ordre. On va faire, je vais vous faire l'horoscope qu'on aime bien, avec tous les bons points, tout ce qui fonctionne bien, et puis à la fin, je vais vous faire un truc que... Euh, Complètement différent encore une fois. Je vais vous parler des éléments, des éléments dans, qui, qui euh, colorent nos ascendants. Ça, c'est un truc que je ne l'ai jamais fait encore. Donc voilà, je vous ferai ça à la fin. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel Soleil, principe de force, de vitalité, d'énergie, de bonne volonté active, qui permet de voir le bon côté des choses, qui nous fait remonter des bonnes énergies. Soleil. Soleil, il est en verso, il démarre la semaine à 6 degrés du verso. Donc, bon anniversaire, mes début verso, pour qui Est-ce qu'il apporte une formidable énergie positive, de confiance en soi, tout ce qu'on aime. Pour mes versos, pour mes gémeaux, pour mes balances les trois signes d'air, on rentre dans la période où, pour vous, c'est favorable. Et vous connaissez mon truc, vous, les signes d'air, il y a un besoin de communiquer, d'échanger, de créer, de renouer des liens, ça va être votre mission de l'année, maintenir, entretenir, malgré toutes les contraintes qu'on subit, tout ce qui nous pèse, tout ce qui est lourd, etc. On, on compte sur vous pour réamorcer la spirale de « on se maintient, on fait des coucous, etc. » C'est votre force. Hein. Là, on est dans une séquence où il faut tenir le choc de façon positive, comme vous savez si bien le faire. Avec du lien. Mais c'est également excellent au niveau de la vitalité, si c'est bon pour du verso, hein, mes signes d'herbe, allons gémeaux, mais c'est également bon pour mes sagittaires et mes béliers. Vous cinq, on rentre dans une période qui est complètement constructive, positive, pour aller de l'avant, pour être euh, pour mettre en lumière toutes ces bonnes énergies qui nous caractérisent. Attention, attention mes lions. « Mes lions, mes débuts m'avaient fait des petits messages, vous parlez pas de nous, etc. » En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de planètes qui se réunissent dans le Verseau, et quand elles sont en Verseau, elles sont en face avec vous. Donc, mes premiers décans lions, faites un peu attention, mes premiers décans Taureau, mes premiers décans Scorpion, tous les trois, euh, c'est pas la période la plus ronde, la plus douce, donc on arrondit les angles, on évite les tensions, les conflits, on résène, on met les bonnes énergies en lumière, on évite les affrontements qui, dont on peut se passer, c'est mieux, hein, tant qu'à faire. Et puis, ça se passera très bien. Alors, d'autre part, ce soleil, cette condition solaire est collée en ce moment avec deux autres planètes super importantes. Ce Soleil début Verseau, il est collé à Jupiter, et les configurations Soleil-Jupiter, c'est des trucs extrêmement positifs, c'est le moment de puiser les bonnes énergies, et en même temps, ce Soleil s'éloigne d'une conjonction avec Saturne, qui a toujours un côté plombant, rigoureux, un peu sec, donc on est dans la bonne dynamique. Le hein. euh, Soleil est entre Saturne, dont il s'éloigne, et va vers Jupiter qui est le positif. Donc, euh, circonstance encore meilleure pour mes cinq, euh, encore une fois je vous l'ai refait, euh, Balance, Gémeaux, Verseau, Bélier, Sagittaire. La vie est belle. Essayez d'amorcer des trucs nouveaux. Normalement, on est sur des bonnes bases. Qu'est-ce que j'ai d'autre Mercure, la communication. Mercure, la communication amorce la semaine à 23 degrés euh, du verso. Donc, Toujours intéressant Mercure en Verseau, vous connaissez tout le tout le bien que j'en pense parce qu'intellectuellement, c'est ce que j'appelle, faut pas que ça soit pompeux, mais des intelligences un peu un peu prométhéennes, un peu créatives, euh, côté avant-gardiste, la capacité intellectuelle, ça nous colore tous hein, à essayer de changer les angles, à essayer de pas se figer dans des dans des dynamiques de pensée un peu un peu restrictives. La présence de Mercure en Verseau aide, autorise, invite, incite à se poser davantage de questions sur le pourquoi du comment, etc. Ça ouvre les champs de conscience. Donc, je aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, ce Mercure en Verseau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Vénus est en Capricorne. Vénus, c'est l'amour. Donc, pour les mêmes, un hein, Mercure en Verseau, hein, toujours pareil, Mercure en Verseau est bon pour mes Verseaux, mes Gémeaux, le mental, hein, mes Balance, mes Béliers et mes Sagittaires. Vous cinq, c'est votre période. Vénus, l'amour. Vénus est en Capricorne. Démarre la semaine à 20 degrés du Capricorne. Pour qui est-ce que c'est bon, bon bah, C'est bon pour mes capricornes. Hein Voir Vénus au-dessus de sa tête, c'est toujours sympa. Hein Vénus, la délicatesse, la finesse, prendre du plaisir à faire les choses, ça vous fait du bien, mes capricornes. Faire des pauses, vous accorder des moments de plaisir, euh, faire ce qui vous fait plaisir, en fait, tout simplement. Puis ça augmente votre charme. Hein c'est bon à prendre. Donc, bon niveau charme et affectif, pour qui Pour mes capricornes, premier de cordée. Pour mes taureaux, toujours votre planète maîtresse, en trigone avec vous, ça vous veut du bien, Vénus, c'est le charme, la fluidité, la douceur, la gentillesse, la délicatesse, parfois un peu la gourmandise, mais toutes les bonnes choses de la vie, c'est Vénus, Vénus vous veut du bien aussi, à vous mes taureaux, et également à mes vierges, Trégone avec la vierge, de la terre à la terre, les signes de terre, là sur le plan affectif c'est pas mal. Et puis, si Vénus est en Capricorne, il soutient ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, mes poissons, dont c'est aussi une planète extrêmement importante chez vous, toute cette délicatesse, cette douceur, ce charme, en ce moment, c'est bien, ça marche pas mal. Et puis également mes scorpions qui recevaient un jeu de 60 degrés, ce qu'on appelle un sextile. Vénus vous aide, vous rend plus doux, plus, plus amoureux, plus délicat, plus plus plus, plus dans l'affect tout simplement. Donc très très bon tout ça. Et puis il euh, y a un autre aspect un peu dans le ciel en ce moment qui, qui risque d'être compliqué en début de semaine. Il y a effectivement, vous risquez d'en en entendre parler, il y a d'un côté un gros paquet de planètes en début verso, et ça forme un carré, c'est une demi-opposition avec Mars, qui est une planète un peu un peu virulente qui est en Taureau et Uranus, qui est une planète un peu de rébellion. Donc en ce moment, il y a des choses qui bougent, qui bougent, qui bougent. Donc ça risque d'être un petit peu tendu collectivement. C'est très rapide, les aspects sont assez rapides, donc ça va passer assez vite. Mais s'il y a un peu d'agacement dans l'air, etc., ce ne serait pas surprenant. Voilà tout simplement. Pour qui, encore une fois, qui est dans l'œil du cyclone Mes premiers euh, décans taureaux, mes premiers décans lion mes premiers décans scorpions. Vous trois, euh, essayez d'être un peu plus souple pendant quelques jours, et puis ça, ça passera tout seul après. Voilà, c'est dit. Euh, ben voilà, alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un Mes cancers, mes cancers, mes cancers. Le... Vous, vous, en ce moment, vous bénéficiez de trois planètes qui vous veulent du bien. Mars, l'action, venant du taureau. Uranus, la créativité, venant du taureau. Et Neptune, l'inspiration, le ressenti, venant des poissons. Voilà. Sinon, le ciel est, on va dire, relativement neutre pour les autres planètes en ce qui vous concerne. Donc, j'en ai pas fait un roman pour cette raison-là. Hein c'est dit, mais Lyon, je vous ai pas oublié, mais je vous ai pas annoncé que des bonnes choses. Les deux autres décan, vous êtes plutôt soulagés, il n'y a pas de conflit particulier, pas de bien grave, mais il n'y a pas d'aspect non plus qui réveille quoi que ce soit. Il y a des périodes comme ça, c'est pas grave, on laisse passer, la semaine prochaine sera meilleure, euh, vous inquiétez pas. Allez, je vous avais dit en début de vidéo, je vais vous faire un truc que je n'ai pas encore fait, euh, je voudrais vous parler des ascendants parce que j'ai beaucoup de questions sur les ascendants, et euh, les ascendants, je vais vous les colorer, je vais vous donner une imprégnation en fonction des éléments. Vous allez voir, c'est un préambule, on y reviendra, mais déjà je vous donne une base. L'ascendant, c'est l'image que l'on projette de soi, faut jamais oublier ça, qui se distingue de l'objectif du soleil, qui est toute la partie consciente hein, vers laquelle on tend socialement euh, euh, la direction centrale de la vie, les caps vers lesquels on se, on se dirige. Ça, c'est le soleil. Mais l'ascendant, c'est toute l'éducation, c'est toutes les injonctions qu'on reçoit depuis qu'on est enfant. Quand on dit « bonjour à quelqu'un » ou quand on rencontre quelqu'un, c'est l'émanation de cette éducation qui passe par le filtre de la coloration de notre ascendant. Or, cet ascendant, il prend une couleur, ne serait-ce que par les éléments qu'il le concerne Par exemple, lorsque l'on a un ascendant en signe de feu, on va faire feu, terre, air, eau. Lorsqu'on a un ascendant en signe de feu, on va projeter de soi, on va projeter, c'est l'image qu'on va donner. Un côté beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus euh, euh, spontané ou, ou avec plus de, de réceptivité à l'image positive en lion, euh, un peu frontale, offensive en bélier et puis chaleureuse en sagittaire, on connaît, mais c'est quand même, on projette une image qui, qui occupe un petit peu l'espace, ça c'est des ascendants signes de feu. Après il y a les ascendants signes d'air, les ascendants signes d'air c'est euh, gémeaux, balance, verso, là on n'est plus du tout dans la logique du feu dans l'image que l'on projette, on est plus dans de la fluidité, relationnelle. Les relations sont plus simples, plus fluides, plus souples. Un ascendant Gémeaux, c'est merveilleux parce que c'est plein de curiosité. Donc, ascendant Gémeaux, souvent, euh, vous rencontrez des gens qui vous racontent leur vie. <rire> ça me fait rigoler parce que c'est vrai, souvent, j'ai ça en retour de consultation. On me dit, moi, moi, quand les gens ils me parlent pendant des heures. Voilà l'ascendant Gémeaux. L'ascendant Balance, ça, je l'adore celui-là parce que c'est de l'air du contact facile et puis on déploie un charme, une douceur, une gentillesse qui fait qu'on vous adore. Et mais ascendant Verseau, vous êtes capable de vous connecter à tout tout ce qui bouge, les gens très différents, le contact est facile, euh, des profils qui attiraient l'amitié. Ça, c'était pour mes ascendants air. Après, on a, fait le, le, le, le, on a fait le feu, on a fait l'air, on va faire la terre maintenant. Les ascendants terre. Ascendant taureau, ascendant vierge, ascendant capricorne. Vous projetez une image sobre, simple, pratique, concrète. Alors en taureau, on va donner une image rassurante, apaisante, c'est pas mal, en vierge, une image curieuse, souvent ce que c'est ce que j'appelle les premiers de la classe, et puis on a l'ascendant capricorne, un peu de retenue, hein, pour sentir les interlocuteurs, après ça se détend, mais la première image, il faut toujours faire attention à ne pas donner une image un peu trop distante, qui freine ceux qui auraient envie de venir vers vous. Et puis enfin, je vais terminer avec les ascendants signes d'eau, les ascendants signes d'eau, hein, qui sont cancer, scorpion et poisson, L'ascendant, on l'a vu, c'est l'image qu'on projette. L'ascendant cancer va donner souvent une image pleine de, de sensibilité affichée. Souvent, enfants, mes ascendants cancer ils rougissent en public si on leur dit un truc gentil. C'est plein de délicatesse mais en même temps de pudeur et de retenue. Mon ascendant poisson, bah, c'est les mères teresa Il y a une délicatesse, une empathie, une douceur lors du premier contact. On vous adore. La vie est plus facile pour vous, pour d'autres, c'est clair. Et puis mes 500 scorpions, je vais conclure par vous, mes 500 scorpions, vous êtes des méga-intuitifs. Donc quand vous sentez qu'on se spontanément avec l'interlocuteur, vous êtes 100% dedans, on est en face. Total, c'est que du bonheur. En revanche, si vous sentez qu'en face, il y a un peu d'aspérité relationnelle, un peu d'agressivité, un peu de rentre-dedans, souvent, mes ascendants en scorpion, vous braquez. Hein c'est l'intuition, le feeling, les émotions qui émergent, qui émergent de façon un peu directe, parce que vous n'avez pas peur du combat, et donc ça peut euh, vous inviter à rentrer un peu dans le jeu du conflit. Euh, si on pouvait l'escriver, c'est toujours mieux. Voilà, c'est dit. Mais l'intuition est redoutable avec les ascendants en signe d'eau dès le premier contact Voilà, c'est un petit tour que je voulais vous faire comme ça, euh, pour le fun, ça nous change, nous donne un peu de matière, un peu de réflexion ensemble. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, moi je suis je pas sensible à ça, euh, pour vos gentils commentaires, pour vos partages, pour tout ce qu'on aime, quoi. Hein? Merci, et puis on se dit à très vite, à la semaine prochaine dans tous les cas.